Et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Prodica Alors pour cette vidéo ce sera une vidéo qui permettrait en fait à toute personne qui souhaite utiliser le logiciel BlueStake que ce soit sur Mac ou sur Windows de pouvoir l'utiliser et jouer surtout sur Pokémon Go Je fais cette vidéo car spécialement en fait pour les Mac qui, voilà donc j'ai eu une personne euh, au niveau des commentaires euh, qui s'appelle Saïd euh, qui m'a demandé euh, comment installer BlueStacks au niveau euh, d'un Mac Et bien sûr pour voir euh, jouer à Pokémon GO dessus Donc l'installation je mettrai la partie Mac et la partie Windows Puis je continuerai sur Windows à titre d'information euh, Puisque les mêmes manipulations qui seront faites sur Windows peuvent être faites sur Mac tout simplement euh, sans aucun problème il y a juste la différence entre l'installation du Mac et de Windows euh, qui est différente euh, un peu l'une de l'autre donc euh, pour commencer on va parler euh, du Mac pour l'installation alors donc il faut aller en fait sur l'icône BlueStake euh, ou plutôt le, le programme BlueStake qu'on a téléchargé donc c'est un fichier euh, .dmg on clique dessus va donner l'ouverture donc voilà ça s'est bien ouvert on va quitter le dossier en fait qu'on a mis euh, que j'ai mis tout à l'heure en fait sur lequel il contient tout ce qui est nécessaire donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur application ou sinon aller et on fait application directement pour y accéder puis on prend blue et on le glisse euh, sur le dossier application donc il va commencer à le copier donc on attend que le chargement puisse avoir lieu voilà. donc, ça prend un petit peu de temps puisque comme vous remarquez euh, c'est un fichier assez volumineux donc moins 10 minutes. Donc, euh, vous voyez bien le fichier euh, qui fait 283 MO La même chose sur l'ordinateur, donc c'est un fichier similaire. Il n'y a pas de différence de, de poids, je dirais, de capacité. Alors. Donc, encore quelques secondes et c'est presque terminé. Donc voilà, le fichier a été bien copié dans le dossier application. Si on remonte un peu plus en haut, on va le trouver. Voilà, donc c'est BlueStack. Il ne reste plus que, clic droit sur BlueStack Installer, éjecter. Donc voilà, c'est terminé. Et on clique sur BlueStack qu'on a mis dans l'application. Bien sûr, on va faire ouvrir cette application téléchargée. donc bienvenue, il faut continuer, donc il faut bien cocher les deux cases sinon ça reste grisé l'une ou l'autre, Donc, puis on appuie sur installer si ça vous demande un mot de passe c'est par rapport à la session de votre OS donc, bien sûr il faut mettre le mot de passe afin de pouvoir continuer l'installation donc l'installation commence à charger tout dépend des systèmes que vous avez mais sachez que pour que BlueStack puisse fonctionner sur Mac il faut que vous y avoir minimum 4Go de RAM moins de cela, ça va vous causer des problèmes ça peut même bloquer pendant le démarrage donc le chargement est toujours en cours voilà, installation faite donc le démarrage va commencer. Donc euh, on va laisser ce point et on va repartir sur Windows. Puisque pour la suite des manipulations, on va pouvoir les vérifier sur Windows également. Alors on repart au niveau de l'ordinateur et on commence à installer BlueStake également au niveau de Windows. Donc j'ai déjà téléchargé BlueStake. Euh, également sur Windows afin de pouvoir l'installer bien sûr pour le téléchargement c'est le site bluestake.com alors donc on double clic sur le l'exécutable je dirais bluestack. donc on attend que ça charge on exécute donc il va commencer à extraire les fichiers nécessaires pour l'installation toujours en cours de chargement d'extraction alors ça ne devrait plus tarder et voilà c'est fini donc ça nous demande une autorisation on accepte et donc voilà on est sur bienvenue dans BlueStack on fait suivant on sélectionne l'emplacement où on veut installer le logiciel BlueStack donc euh, ces cases, contrairement à l'OS, on peut les décocher et on peut continuer l'installation Donc euh, sur l'OS, vous avez remarqué que ça reste grisé si si on les décoche Donc l'installation commence Copie de fichiers et de dossiers BlueStake Donc, Restauration des données de sauvegarde Donc, Création du raccourci et voilà, c'est terminé, donc vous avez la case euh, qui est cochée Démarrer BlueStack, on peut bien sûr la décocher si on ne veut pas le lancer immédiatement. Donc nous, on va la laisser puisque on va l'ouvrir. Donc l'ouverture, la voici. Donc on attend que ça charge. On peut fermer BlueStack TV, si ça nous intéresse pas pour l'instant. Et on part sur Android donc attend le chargement comme je disais auparavant, BlueStake euh, prend beaucoup de mémoire il faut au moins avoir 4 gigas de RAM voilà donc on est sur la partie BlueStack avec Lampovide. Donc, euh, comme j'ai déjà testé en fait et que j'ai désinstallé pour que vous puissiez voir donc j'ai déjà installé euh, le jeu Pokémon Go. Ce qu'on va faire alors donc, pour continuer à utiliser BlueStake on va essayer, voilà ça, c'est chose donc on va désinstaller Pokémon Go, on va le supprimer On fait ok. On va supprimer également le route. Comme ça, on voit, on voit les choses directement depuis le début. Oups. Donc, le route hein, ne peut être désinstallé on va voir par la suite. Un polo c'est tout à fait simple. Il faut juste l'installer. Et par la suite, c'est tout bon. Alors, on va supprimer le keypatcher. Voilà. Voilà. Donc on a supprimé l'essentiel au niveau de, de boostec que j'ai déjà installé auparavant. Donc... King route est déjà en fait mis en place. Donc quand en fait vous l'installez la première fois, il suffit juste de monter euh, les pages en fait, de défiler la page depuis le bas vers le haut, afin que ça soit fait euh, correctement. Ben, c'est pas compliqué. Et dès que c'est terminé, ben voilà, c'est routé. Alors on repart sur le dossier sur lequel j'ai mis tous les toutes les applications qui nous seront nécessaires alors donc c ce n'est pas compliqué il suffit de prendre en fait euh, l'application qu'on souhaite par exemple le keypatcher et on la glisse et on relâche donc on voit bien on va le keypatcher exécute l'installation en fait ça installe pas vraiment ça ne fait que copier ça fait que copier donc si on l'ouvre ah ben oui ça a été installé donc ça nous demande une autorisation on donne alors donc on va laisser l'UKIPatcher de côté on va prendre également le fake gps Voilà donc si on remarque sur le fake GPS on peut pas cocher expert mode c'est grisé donc c'est pas possible donc ce qu'on va faire c'est simple on part sur Lucky Patcher on va sur fake GPS non en fait ce qu'on va faire on va copier l'APK au niveau du backup de fake GPS, donc sauvegarder, voilà, et on fait sauvegarder le fichier APK. On va désinstaller le fake GPS qu'on a mis auparavant, voilà. On part sur reconstruire et installer sur Lucky Patcher, backup et on clique dessus pour l'installer mais on l'installe en tant que en tant qu'application système donc voilà j'aurais pas dû redémarrer mais voilà chose faite on peut pas faire marche arrière on va réduire cela en fait quand on fait redémarrer ça bloque le blue stick. donc on va le quitter alors finalement il n'y a pas bloqué autant alors mise à jour dans le vide voilà c'est terminé donc si on part sur wiki on part sur les trois petits points paramètres filtre afficher les applications système on fait retour, et voilà Lucky Patcher est là on va cliquer dessus et on va le lancer on fait ok voilà donc si on part sur setting on peut cocher l'expert mode donc petite chose également qu'on va devoir faire au niveau de Lucky patcher par rapport au fake gps c'est qu'on va devoir en fait euh, faire une petite modification pour ne plus avoir le message comme quoi voilà donc c'est une version euh, qui a été modifiée qu'il faut payer euh, pour pouvoir l'avoir donc là cette application fait partie du système Android soyez très prudent lors des opérations sur elle donc on va faire oui donc on va faire supprimer la vérification des licences on va faire choisir le modèle on va faire le premier et on fait vérification licence définitive et on peut faire appliquer. Alors là, donc on va relancer encore une fois, on va le laisser de côté. Et on va glisser le jeu Pokémon GO on prend directement la version 3 ou plutôt 0.31 on coupe le sang voilà Donc on peut lancer le jeu Bien évidemment, euh, pour la première installation de BlueStack il faut entrer votre adresse Gmail afin euh, de la rattacher au compte. Voilà, voilà on y est presque, on va faire 2004, on faire n'importe quoi. Donc on va écrire voilà donc le, lance le lancement a été fait donc je souhaite recevoir des informations pas nécessaire on accepte là donc on est bien sur le jeu. Vous pouvez sélectionner le personnage que vous souhaitez. utiliser les juristiques euh, soit en fait en faisant juste un appui soit en faisant le pavé donc voilà on peut faire comme ça et on fait entrer il devrait avoir pu se déplacer voilà c'est très bien alors donc nous on va faire comme auparavant si on glisse on peut zapper directement sur la partie indiquée donc vous voyez que c'est pas compliqué pour l'installation de BlueStake hein, c'était on va dire le but de, de la manipulation euh, mis à part cela euh, voilà, on va essayer d'agrandir pour ne plus se téléporter parce que je sens que je me téléporte Voilà, normalement je vois 4 Pokémon qui vont apparaître et parmi eux le Pikachu donc activer l'appareil plus tard voilà donc, comme je disais le but euh, essentiel euh, de la manipulation c'est d'installer Blue Stake. donc comme vous remarquez on l'a installé ensemble euh, voilà donc euh, c'est pas compliqué, il faut télécharger BlueStake il faut lancer euh, voilà, pour l'installer tout simplement au niveau de Windows un peu sur euh, le Mac il faut glisser le euh, programme dans application puis le lancer pour l'installation et éjecter BlueStake installer voilà donc euh, sinon après l'installation les manipulations euh, restent les mêmes hein. donc il n'y a pas de souci sur ce point Alors, mis à part euh, que BlueStacks ce n'est pas le top des programmes sauf que pour Mac je dirais que pour l'instant je dirais que c'est le seul en fait qui est disponible donc euh, je ne peux pas affirmer encore s'il y a d'autres programmes euh, qui permettent le fonctionnement mais en tout cas euh, voilà donc euh c'est euh, comme ça que ça fonctionne donc là j'ai eu un bug comme vous remarquez donc euh, c'est pas le plus important mais ça peut arriver bien évidemment on pouvait modifier les réglages de, du programme BlueStake sur cette partie engrenage et euh, voilà c'est quelque chose que vous pouvez explorer à fur et à mesure mais le plus important c'est que voilà, si on revient ici alors on peut faire oui si on revient donc on va fermer pokémon go donc euh, voilà le plus important vous l'avez remarqué donc on peut quitter boostek on va réduire un petit peu ou pas donc voilà le plus important qu'il faut faire c'est le king route donc euh, à l'installer euh, le lucky patcher je pense que vous avez remarqué comment installer lucky patcher à présent euh, petite dernière chose euh, que vous pouvez également installer si vous voyez qu'il y a toujours un problème euh, de GPS, alors on va réduire, c'est le, alors où est-il Voilà, c'est ce dernier, donc euh, disable service que vous pouvez également ajouter. et en y accédant, on part sur système, on fait une recherche et on écrit Fused Location et on le décoche tout simplement, on autorise donc logiquement ça devrait pas prendre autant de temps donc on va essayer de fermer on va essayer de relancer parce que des fois ça peut bloquer on va aller sur système et on va écrire z voilà donc il est bien décoché donc cette petite manipulation peut également vous permettre de pouvoir euh, mieux on va dire contrôler le, le problème de GPS hein, parce que des fois le GPS peut alterner et quand je parle de ce point c'est que ce soit sur ordinateur comme sur smartphone euh, Android bien évidemment que vous pouvez en fait faire cette démarche et ça permet en fait d'éviter euh, un, un basculement entre le GPS intégré dans votre téléphone qui détecte l'emplacement réel où vous êtes hein, et le GPS euh, on va dire euh, le fake GPS hein, tout simplement qui euh, derrière euh, vous avez sélectionné un autre emplacement euh, plus loin parce que euh, s'il y a ce genre de problème vous aurez des téléportations entre l'emplacement où vous êtes réellement et l'emplacement que vous avez choisi ce qui va vous bannir euh, bien sûr ça prendra quelques minutes suite aux vidéos précédentes que vous avez remarquées on peut être des vannes rapidement on va dire en moins de 5 minutes environ mais ça va être lassant à chaque fois de d'avoir ce genre de problème d'être de, des peut-être que vous n'aurez même pas le temps on va dire de, de faire cette manipulation à cause du gps qui va basculer euh, voilà d'un point à l'autre voilà tout j'espère que cette manipulation ou ces manipulations vont vous permettre de pouvoir fonctionner surtout pour ceux qui sont sous os euh, voilà, donc euh, n'hésitez surtout pas de poser des questions si vous avez euh, des questions concernant les manipulations ou des soucis euh, euh, ou des blocages. Euh, voilà, mis à part que avec BlueStacks, il faut s'attendre au pire. Je vous dis directement. Donc euh, voilà, vous pouvez l'utiliser, mais ne comptez pas dessus tout le temps. Surtout pour ceux qui sont qui sont sous euh, Windows, je propose Nox hein, au lieu de BlueStacks mais euh, chacun a ses goûts et des goûts en fait ça se discute pas voilà tout n'hésitez surtout pas de vous abonner si tout cela vous plaît et sur ce portez vous bien et passez une agréable journée